Voilà, tout le monde a terminé de regarder la vidéo. <rire> Maintenant, on commence la, la, la partie avec les questions. Je me permets juste de prendre la parole un instant. J'ai trouvé que c'était vraiment magnifique, le travail que vous avez fait, euh, le, toute la vidéo, tout ça. Donc, un, un grand bravo à toute l'équipe qui a, qui a permis d'avoir quelque chose d'une très belle qualité. Merci à vous. Merci Nadej. Euh, avant qu'on commence les questions, j'ai prévu de faire un, un petit encadrement quand même, justement euh, d'expliquer euh, un peu le, le contexte de ce projet. En fait, c'est venu euh, d'une un, discussion entre amis. Euh, et en fait, on était là, euh, on vient ici dans ce parc d'études et de réflexion qui se trouve près de Paris, là, et il en existe euh, d'autres dans le monde, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Euh, et en fait là, on, fait des, on étudie, euh, on fait des groupes d'échanges, euh, on fait des travaux et donc euh, on, nous, on s'est dit que ce serait bien de diffuser un peu plus loin euh, ces idées, ces actions qui sont basées un peu sur euh, la non-violence active, sur l'humanisme euh, universaliste et, et sur la pensée de, de Silo. Et donc euh, cette, cette vidéo, cette, euh, cette expérience de ce soir aussi, c'est une tentative. Euh, on n'a pour l'instant qu'une seule expérience qu'on a fait avec Claudia euh, et on veut aller un peu plus loin. Euh, donc on a essayé de voir pour améliorer un peu notre façon de, de travailler et euh, de diffuser nos idées. Et je voudrais surtout donc remercier parce qu'il y a une bonne douzaine d'amis qui ont aidé à différents niveaux, par exemple dans la traduction en espagnol, en anglais, puisqu'il y a les sous-titres qu'on peut avoir dans ces deux langues-là. Il euh, y, bon, y a évidemment le travail de montage, le travail des images, le travail de l'interview de Michou. Il euh, y a des, beaucoup de gens qui ont corrigé aussi les fautes, les, les erreurs et tout. Et vraiment je les remercie tous et en particulier donc, les trois personnes qui sont au cœur de ce projet par rapport à cette vidéo. C'est-à-dire Louisa là, qui vient de vous parler, qui habite à Bruxelles. Et il euh, y a Jérôme qui a fait euh, tout ce travail de montage qui est magnifique. Et moi-même aussi, bon, j'ai fait le montage avec Jérôme, mais bon, je suis en plus, je suis l'interviewé en même temps. Voilà. Et, euh, et je voulais dire aussi qu'on voudrait continuer avec d'autres idées, d'autres projets, d'autres choses qu'on pourrait faire. Et donc, on cherche des amis qui voudraient nous aider à, à continuer et à apprendre à le faire avec nous, puisqu'on est dans une euh, démarche d'apprentissage, même si on ne sait pas toujours bien le faire, on a vu qu'on pouvait très bien y arriver en, en apprenant. D'accord donc euh, maintenant je vais vous présenter un peu, euh, je vous rappelais que cette présentation, donc c'était une étude de Mani euh, et en fait ce qui m'a touché euh, c'est qu'il y a dix ans donc euh, j'y ai travaillé et quand on a parlé avec Louisa au départ, en fait je me suis dit que' la réponse de Mani, c'était une très bonne réponse dans le moment actuel. parce qu'il vivait aussi dans un moment de grande difficulté, comme je l'explique un peu. Et, euh, et donc, dans ces moments-là, il bah, faut trouver des, des gens qui nous inspirent. Et pour moi, euh, en fait, Mani m'a beaucoup inspiré et continue de m'inspirer beaucoup. Et euh, je pense que si vous êtes tous là, c'est parce que vous êtes d'accord avec, euh, avec cette expérience spirituelle qu'on peut tous pratiquer et on peut tous se rencontrer, même si des fois, euh, on a des expériences différentes. Euh, on peut être tous d'accord sur le thème de la pratique de la non-violence et euh, et puis surtout qu'on pourrait essayer de s'inspirer et d'aider les autres, les gens qui nous entourent à trouver une réponse, comme nous, à cet échec de la civilisation actuelle, hein, comme je le décrivais dans, dans la vidéo. Et euh, en fait, pour moi, le thème important de Mani, c'est son mythe et en fait, souvent, il y a des mythes qui sont véhiculés derrière ben, ce qu'on fait, ce qu'on croit, ce qu'on pense, comment on agit tous les jours. Et, euh, et pour moi, le thème important qu'il y a aujourd'hui, c'est de créer, un, imaginer un nouveau mythe. Euh, on peut dire qu'aujourd'hui, le mythe, c'est le mythe de l'argent, par exemple, ou une certaine vision de l'être humain qui serait un peu comme euh, naturel, comme un animal. Et ce n'est pas du tout notre point de vue. Ce n'était pas celui de, de Manin ni le nôtre en tant qu'humaniste. Voilà. Et euh, donc, toutes ces, les civilisations reposent sur des mythes. Et donc, ce serait intéressant de, de réfléchir à un mythe qui, qui serait le mythe du futur. Hein. Et je pense que des personnages comme Manny peuvent nous aider à, à, à l'imaginer ce mythe. Voilà, donc j'espère qu'après cet euh, échange là aujourd'hui, on pourra continuer à rester en contact et, euh, et continuer à travailler sur ces, ces questions ensemble. Et d'ailleurs maintenant j'ouvre la parole, si vous avez des questions, des commentaires à faire, on, voilà, je suis disponible pour y répondre. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour. Ah. Oui, effectivement, je, je voulais faire quelques remarques, mais j'ai trouvé ça très intéressant, parce que j'essayais un peu de me documenter tout avant, et c'est vrai que c'est un... Il faut dire ce qui est Manit avait un côté très philosophique, je pense. Il avait une certaine liberté dans sa façon de voir les choses, et ça a été un petit peu, comme dire, un, un itinérant spirituel, parce que comme vous-même vous, vous l'avez dit, il a été partout. Je pense qu'il a dû influencer... Euh, pas mal de civilisation aussi, puisque par rapport à son mythe justement d'origine, j'ai retrouvé un peu des notions comme dans la Kundalini ou dans le taoïsme, avec cette notion mélangée de ce côté ténébreux et lumineux en même temps, et c'est, je trouve que c'est très vrai en fait, hein, cette idée qu'à l'intérieur de l'homme il y a un côté ténébreux et à la fin un côté lumineux, je pense que c'est quelque chose de très réaliste. Et c'est fondamental même de se connecter à cette part de lumière qui est en nous, comme parlait d'ailleurs Mani de cette colonne de lumière, parce que l'être humain a ce besoin, je pense, de se développer autant physiquement qu'intérieurement. Donc moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de vérité dans ce qu'il disait. Oui. Oui, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup plu parce que je ne connaissais pas. Hein, ça faisait très longtemps que je de cherchais des informations sur Mani, comme vous expliquiez c'est vrai que c'est très difficile. Par contre, il y a un truc a une et qui est très interpellant, c'est qu'il y a cette notion du coup un peu binaire hein, du côté lumineux et ténébreux, mais qui fonctionne ensemble parce qu'aussi dans les échecs, on peut avancer. On peut gagner en expérience, en savoir, en connaissance. Donc ce côté ténébreux, ben, malencontreusement, il le faut aussi. Et c'est vrai qu'il n'y a, a pas de notion de Dieu. Et c'est vrai que je pense peut-être, alors c'est une réflexion personnelle, hein, mais que peut-être Mani voyait ça comme très limitant pour l'homme, de se dire que tout était prédestiné, qu'il faut s'en remettre à un être supérieur. Et je pense qu'il le voyait peut-être comme quelque chose de limitant, que ça ne correspondait pas du tout à ses expériences que lui-même avait vécu. Euh, oui, c'est très intéressant tout ce que tu dis, Rose. Euh, moi justement, ce qui m'avait plu avec Mani, c'est que déjà une des premières choses qui m'avait intéressée, c'est que c'est un syncrétisme. C'est-à-dire que Mani, par exemple, quand il a diffusé son message, il a dit aux gens de ne pas forcément abandonner leur, euh, leur personnage, euh, leur, euh, leur Dieu. Et c'est pour ça que des fois, c'est difficile d'étudier le manichéisme. C'est parce que, par exemple, il y a des gens qui vont utiliser le manichéisme avec des personnages euh, zoroastriens. Euh, et d'autres vont utiliser des, un, un, plus un modèle chrétien et d'autres plus euh, euh, bouddhistes, euh, parce qu'en fait, euh, déjà Mani lui-même, en fait, la première chose qu'il a fait quand il est sorti de sa euh, petite euh, secte qui était euh, en Mésopotamie, c'est qu'il a fait un voyage en Inde, et là il a pu euh, rencontrer par exemple toute la pensée du bouddhisme, de l'hindouisme, etc. Et donc euh, il a pu, euh, pu s'en inspirer, en fait lui déjà il intégrait tout en fait. Et lui, pour lui, c'était la même chose, simplement qu'il fallait arriver à, comme tu l'as dit, à, à essayer de faire surgir cette lumière de, de l'obscurité. Euh, voilà, c'était exactement son, son, son projet. Mais enfin, pour le taoïsme, il a existé avant, avant Mani. Peut-être qu'il y a des points communs, mais c'est parce que justement, je pense que Mani s'y est, est intéressé. Voilà, et les Manichéens qui sont venus derrière lui, parce qu'une des grandes choses qui était importante pour eux aussi, c'était la connaissance, c'est que c'était des gens qui étaient curieux, c'était une religion où il y avait beaucoup de livres, beaucoup d'études, et, euh, et donc les gens, et, ils ne laissaient jamais de côté quelque chose qui existait avant eux, il y avait toujours quelque chose d'intéressant à apprendre pour, pour le futur. C'est cette situation où on est actuellement aussi. Voilà. Je te remercie Rose en tout cas alors si vous pouvez mettre vos questions sur le chat aussi on les verra et sinon si vous avez d'autres questions d'autres choses à témoigner il n'y a pas de problème allez-y j'avais un, un petit, une petite remarque <rire> éventuellement oui vas-y il n'y a personne d'autre qui va intervenir vas-y Morgan. ok euh... Euh, non mais euh, déjà, félicitations pour cette présentation, c'est vraiment très chouette, voilà, ça m'a parlé, évidemment, parce que moi ça m'a beaucoup touché, Mani, euh, ça me, continue à me toucher, euh, je suis passé un peu aussi par Amine Malouf, c'est la manière dont je l'ai découvert, mais ça... Tu as vu, a... moi aussi, c'est pareil, hein Oui, ouais, on est beaucoup dans ce cas-là. En tout cas, ça a ouvert quelque chose, et puis l'appel, euh, je continue à l'entendre régulièrement, mmh. il y a mmh. quelque chose... Ouais. Après, alors là où peut-être, euh, je ne sais pas, j'ai essayé moi d'aller dans des démarches, euh, euh, je, voilà, petite remarque peut-être, c'est que j'ai trouvé un petit peu sévère avec l'Église catholique, c'est vrai. Ah que, oui euh, a... Ouais, peut-être on sent un petit ressentiment euh, derrière, oui, je suis désolé. Hein. Oui, souvent chez les néo il y a souvent ça, mais je euh, peut comprendre. <rire> hein. Et, euh, mais moi justement, j'ai fait une démarche justement d'aller vers l'Église, euh, catholique, hein, notamment, euh, et de parler, d'essayer d'assumer de, voilà, à demi-mot euh, mon gnosticisme et toutes mes hérésies. <rire> mais euh, bon il y a eu des, des, des, des fermetures, mais il y a eu aussi des, des ouvertures. Et euh, notamment, bah, on vivait avec ma compagne à Conques sur le chemin de Saint-Jacques. Pour ceux qui connaissent, c'est un lieu de pèlerinage assez important du chemin de Saint-Jacques. Il y a des moines qui vivent là-bas, donc. Euh, on vivait un peu avec eux, en fait, et puis euh, bah, on a discuté pas mal. Et puis, euh, et en plus, c'est des, des Augustiniens. Non, mais excuse-moi, Morgane, mais je suis d'accord avec toi. Et peut-être c'est vrai que dans la vidéo, on se sent comme une opposition avec, euh, avec l'Église chrétienne, mais c'est pas du tout mon emplacement personnel. C'est simplement que là, je, je critiquais plus la réécriture, en fait, la réécriture de, de ce qu'avait été le manichéisme. Et c'est vrai que c'est le passage où je parle d'Augustin. Et je rigole en disant, moi je n'appelle pas Saint-Augustin, mais en fait, compte, je, ça n'a pas importance pour moi, mais simplement que j'aurais... C'est vrai que c'est un truc... Je suis euh... contre Saint-Augustin et parfois je continue à l'être, je suis souvent tout le temps en dialogue avec lui. Des fois je me dis, ah bah t'avais avais quand même peut-être raison, et puis après je me dis, c'est n'importe quoi. En plus, il y a des chercheurs, je sais bien, sur le manichéisme, qui étudient Saint-Augustin pour trouver justement dans ce qu'il a écrit, et il y a des très belles choses qu'il a écrites aussi il n'a pas écrit que des, des mauvaises choses sur les Manichéens, mais il a écrit de très belles choses aussi sur le temps ou, ou d'autres thèmes comme ça, qui sont, euh, euh... qui sont vraiment très intéressants. Vas-y Morgane, continue. Le mal, en fait, je pense que le, le, ce qui différencie un petit peu l'approche, c'est que bon là, même si effectivement il s'agit de dépasser la dualité, etc., mais il y a quand même une reconnaissance de l'existence du mal chez Mani et chez les Manichéens. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas à discuter. Le mal existe. Il existe vraiment. Mmh. Ce n'est pas juste une vue de l'esprit. Ce n'est pas juste. Euh, on imagine que c'est mal, mais en fait, tout va bien. Et du coup, par rapport à Augustin, qui dit bah, le mal, il n'existe pas vraiment. C'est juste parce qu'on s'éloigne de Dieu, que du coup, on perd un petit peu la raison. On voit plus clair. Mais euh, Stémanie, en plus, je crois même qu'il était médecin, en plus d'être peintre. Il avait oui, c'est une... vrai, je ne l'ai pas dit, je crois. Ah, il mmh. le voit, le mal. Et du coup, c'est comme si c'était deux expériences différentes, mais qui n'étaient pas forcément incompatibles. C'est-à-dire, bon, moi j'avais un peu travaillé sur ces questions-là, et puis justement, il y avait eu une bonne écoute de la part des moines augustiniens là-dessus, on a pas mal échangé. Bon, après, ils restent, eux, dans la lignée augustin, hein, donc pour eux, voilà, il est hors de question de revenir. Mais au fur et à mesure, moi voilà, bon, après, moi j'étais dans d'autres églises catholiques ou néo-catholiques, ou dans l'église gnostique aussi, bon, c'est des petites. Des, de temps en temps, il y a des revivals un peu comme ça. Et bon, je fais un peu mon chemin là-dessus. Donc pour ça, je, là, je fais un petit coup à tout le monde. dépasse pas ce cercle-là, mais voilà. <rire> Et je peux me permettre de te poser une question, puisque tu es là. Tu as dit que tu as étudié le manichéisme au Ladakh, c'est ça Oui, oui, j'ai été dans le fameux monastère d'Alchi, là où il y aurait des représentations, des témoignages de, de manichéisme, en fait. Ouais. Hum. Super. Ah, ouais. J'ai réussi à prendre en, en photo des trucs un petit peu inédits. Notamment celle d'un homme debout, avec des sortes de sphères tout autour de lui. Et puis il est, au, et puis il est sur un piédestal, comme sur une colonne de sphère. Et euh, bah, j'ai parlé avec des spécialistes du bouddhisme. Ils ont dit que c'était vraiment. Euh, ça n'a rien à voir avec l'iconographie bouddhiste classique. Et donc, moi, j'ai émis l'hypothèse que c'était peut-être une représentation de la colonne de gloire, en fait, justement, la fameuse colonne qui permet de, de rejoindre la lumière. Ouais de cette alchimie intérieure. Bon, euh, j'avais fait un petit article, mais c'est des hypothèses. Je ne suis pas amateur, complètement amateur. Ce que je... Ouais, c'est comme moi, en fait. Tu sais, je ne suis pas un scientifique. C'est simplement parce que j'avais un, un goût pour ça et ça m'a. Ça m'a été très difficile d'écrire, en plus. Heureusement que j'ai eu l'aide de, de quelques personnes pour revoir un peu. Euh... Mais euh, voilà, quoi. C'est vrai que pour nous tous, c'est un peu euh, difficile, mais on a la chance d'avoir de bons chercheurs aussi. Qu'est-ce que tu disais? Je dis c'est très chouette que tu partes de ton expérience, c'est-à-dire que le mythe c'est une expérience, la, la réponse c'est une expérience, après sinon tout ça, ça reste des images et puis de la philosophie, quoi. Et ça ouais, c'est ouais. pour ça, c'est vraiment très chouette. Voilà. Je ne vais pas monopoliser la parole. Déjà. Non mais c'est <rire> très bien. Il y a une question dans le dans chat. Euh, oui. Euh, Est-ce que tu sais s'il existe des communautés manichéennes aujourd'hui alors, en faisant des recherches sur Internet, j'ai trouvé des gens qui essaient de, de redémarrer, de relancer euh, l'église manichéenne, surtout dans les pays anglo-saxons. Il euh, y, y a une page Facebook et il y a un site web. Euh, voilà, mais euh, je n'ai pas été plus loin, je ne sais pas exactement. J'ai lu euh, pour un, euh, le site web, c'était vraiment intéressant leur approche. Euh, Vraiment, euh, ça me semblait très humaniste, comme un peu dans notre direction, mais je n'ai pas été plus loin pour l'instant, pour, pour, pour rentrer en contact avec ces personnes. Voilà. Déjà, j'ai un problème avec la langue, donc il faudrait que je me fasse aider là-dessus. Je ne suis pas suffisamment fort en anglais pour pouvoir voir avec eux, mais ça me paraissait une bonne démarche. Quoi. Donc c'est tout ce qui existe. Le manichisme, normalement, historiquement, d'après les chercheurs, s'est éteint en Chine au 15 siècle. Et euh, bien qu'il y ait d'autres qui disent que certains mouvements en Chine euh, auraient été influencés euh, fortement et tout, enfin, il y a beaucoup de discussions là-dessus. C'est assez difficile de démêler le, le vrai du faux, euh, je veux dire, de manière scientifique. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, le manichéisme, depuis la fin du 19e siècle, depuis qu'on a retrouvé tous ces documents partout, là, euh, dans les grottes, euh, sur la route de la soie euh, en Chine, euh, en Algérie ou dans différents endroits, en Égypte, euh, de, depuis qu'on a trouvé tous ces documents, euh, là, puis en plus cette bannière-là qui représente euh, le mythe de manille euh, qui a été retrouvé au Japon, euh, mais qui venait de Chine, euh, tout ça, ça fait que les gens euh, se redécouvrent, en fait. Voilà. Moi, j'aurais une remarque et une question, Denis. Oui. Alors déjà, la première remarque euh, par rapport à, je, je, je, à cette présentation, je redécouvre euh, l'écrit sur Mani beaucoup mieux que quand j'avais euh, lu l'écrit sur Mani directement, euh, parce que c'est pas trop mon entrée, c'est… Euh, euh, ce qui est intéressant dans ce personnage, c'est qu'on voit bien que tu, tu insistes beaucoup sur le lien qu'il fait entre différents courants, euh, la chrétienté, le zoroastrisme, euh, l'islam, etc. L'islam n'existait enfin, pas. L'islam n'existait pas, pas excuse-moi, oui, oui, <rire> je me le disais en le disant. Mais enfin, en tout cas, les différentes cultures et les différents euh, courants spirituels, euh, alors qu'effectivement, on est dans une époque où, euh, depuis, depuis très longtemps, on aime bien justement mettre les choses dans des boîtes et et avoir une vision très séparée, la, la chrétienté, l'islam, etc. Ouais. Euh, donc, rien que ça, ça, ça me paraît très intéressant. Et euh, l'autre chose, c'est, j'aimerais, puisque comme tu, tu développes beaucoup ce thème de l'expérience, qui est quand même très uh, important, mmh. euh, j'aimerais que, est-ce que tu pourrais témoigner plus de qu'est-ce que c'est que cet appel et cette réponse dans ton expérience Oula, c'est vraiment difficile ce que tu me demandes, là, René, hein. parce que c'est une expérience, donc c'est difficile. Et alors, vraiment euh, la perception de l'appel dans, dans quel cadre la perception de l'appel, puisqu'on euh, on peut vivre au quotidien avec beaucoup de tensions, des choses positives ou négatives, mais euh, avec peu de profondeur, donc l'appel c'est quand même lié à la profondeur et, et quelle est, qu est la perception de la réponse à cet appel en soi, mais des, des, éléments, des éléments pas forcément quelque chose d'exhaustif mais des éléments, parce que c'est l'expérience euh... En fait, pour moi, quand, quand j'en ai fait l'expérience, je raconte dans... D'ailleurs, euh, il y a un petit extrait de la vidéo qui en parle, l'expérience avec la Lune. Mmh. Moi, j'utilise toujours des, des choses qui existent dans, dans la nature <rire> et que je peux euh, facilement euh, capter. Donc, euh, c'est vrai que moi, mon expérience à l'époque, euh, c'était euh, beaucoup avec la Lune. Aujourd'hui, mon entrée, je dirais, pour, euh, pour ce thème de... Euh, c'est beaucoup à voir avec l'inspiration. Euh, là, par exemple, je fais tout un travail avec la miniature Persane. Euh, J'ai commencé à pratiquer la miniature Persane, et, et là, je suis sur mon écrit, euh, je suis en train de, de produire un... Je vais essayer de, de diffuser un peu un écrit sur la miniature Persane, comme en tant qu'expérience. Et en fait, c'est tout ça. Je ne sais pas, c'est à travers la beauté, en fait. Je ne sais pas comment dire, c'est... Euh, <rire> c'est un contact avec euh, avec la lune, avec la beauté qui permet de se connecter avec quelque chose de profond. Et dans ce moment-là, tu te, euh, tu poses. Euh, pour moi, en fait, c'est comme si je faisais une demande, une, une prière. Euh, et en fait, euh, j'ai l'impression que dans certains moments, euh, dans ces moments-là, il y a beaucoup de, de, de, de, sou, de choses qui ont surgi, quoi. Je sais pas comment te dire. Euh, c'est difficile à dire. En fait moi je pensais qu'il fallait beaucoup demander, il fallait faire que ça et presque être dans l'attente de la réponse. Et en fait euh, l'expérience de Mani m'a montré qu'en fait c'est pas, pas ça, il faut plutôt euh, essayer, essayer de faire le vide et de contempler et d'observer. Et, et, et, et les, choses arrivent, euh, les choses arrivent comme ça, quoi. les aspirations et je sais pas, c'est difficile à décrire en fait. Est-ce que ça va Ben c'est intéressant parce que euh, euh, donc tu, tu, tu décris, si tu veux, que tu as, as des activités qui te mettent en disposition pour percevoir l'appel. C'est ça. La Ce que je sens, que l'appel, il est toujours là, c'est si tu veux. Euh, et que simplement que c'est moi qui n'ai pas disponible pour l'écouter. Donc euh, et il faut qu'à un certain moment, euh, d'ailleurs, souvent beaucoup d'inspiration soit arrivé dans le moment où justement j'arrête avec tous mes bruits. quoi. Euh, tu vois, euh, et des fois c'était des moments très surprenants j'étais sur mon vélo ou euh, au travail euh, et juste à un moment tu vois tu es entre deux choses et juste à ce moment là arrive la, la réponse mais pour ça avant il a fallu quand même que je me connecte à quelque chose quoi euh, c'est pour ça qu'avant j'avais toute cette démarche aussi de me connecter avec euh, la lune par exemple c'était un, un truc très fort parce que je voulais expérimenter ce que c'était cette euh, connexion qu'avaient les manichéens avec, euh, avec les trois luminaires et ils faisaient euh, Oh, J'ai oublié le nombre de prières, mais je faisais plusieurs prières par jour, et euh, soit en, fonction de la, euh, en direction de la Lune, soit en direction du Soleil, ou soit en direction de l'étoile polaire. Moi, dans mon expérience, je crois que la Lune, c'était plus sympa, parce qu'elle avait tendance toujours, avec moi, à se présenter euh, directement devant moi, donc euh, je n'avais pas trop de difficultés avec elle. Alors que le Soleil, oh, déjà, j'aime pas trop rester au Soleil, euh, bon bref. Et puis l'étoile polaire, je n'arrive pas toujours à la trouver, donc vraiment, la Lune, pour moi, c'était l'idéal, quoi. Mais euh, c'est très amusant, quoi. comme expérience, ce n'est pas du tout un truc… Euh... Ce que je trouve intéressant dans ce que tu témoignes, c'est que euh, donc la peine, en fait, ce n'est pas quelque chose qui tombe sur la tête, c'est une disposition à entendre la peine, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Il y, y a quelque chose qui part de, de l'humain, qui, qui, qui, qui a foi et qui cherche la peine pour le percevoir. Et donc, il mmh. se met dans cette disposition. C'est ça. Merci. Oui, c'est ça. Ok. Mmh. Je comprends mieux. <rire> Merci. Je... Allez, n'hésitez pas, c'est pas grave, on s'arrangera pour... Euh... Mais, si je peux ajouter quelque chose. Oui. <rire> voilà, ben justement, je rebondis parce que bon, c'est intéressant, parce qu'effectivement, j'ai appris que vous étiez peintre, effectivement, et moi aussi. J'aime bien beaucoup peindre, et c'est vrai que dans ce que vous venez de dire, j'ai trouvé une part vraiment, c'est très intéressant, parce que moi, alors ce qui est assez étonnant par rapport à mon expérience personnelle, c'est que je me concentre sur l'intériorité justement. C'est-à-dire que je ne cherche pas à peine quelque chose que je vois, mais quelque chose qui est à l'intérieur de soi. Et c'est ce qu'on appelle de l'expressionnisme abstrait, c'est-à-dire qu'on met en lumière son âme. Et c'est vrai que quand on est en train de parler de manie, donc ça, ça me fait drôle parce que comme vous disiez qu'effectivement, euh, l'inspiration et cet appel, vous l'aviez eu quand vous peignez. Donc je trouve qu'il y, qu y a vraiment une part de, de vrai. Et moi, personnellement, alors c'est drôle parce que moi, comme je dis aux gens, ça fait des années que j'étudie les religions et je ne cherche pas la réponse ou la vérité parce que je sais que je l'aurai. Et comme on dit la réponse, je pense qu'il ne faut pas chercher forcément à l'attendre. Il faut tout simplement laisser les choses... Se faire. après oui. j'aurais jamais pensé que ça pouvait correspondre à quelque chose comme le manichéisme et tout ça parce que je ne connaissais vraiment pas du tout mais du coup oui forcément par rapport à votre expérience personnelle ça me parle beaucoup et, et ça surprend les gens de se dire euh, mais quand on peut aller je pense que c'est ce euh, à l'intuition tout simplement je pense aussi parce que moi c'est ce que je fais moi je vais à l'intuition et je prends le savoir qui s'offre à moi tout simplement et je pense que c'est ce que faisait d'ailleurs Mani qu'il a vécu en, ayant, en étant au contact de différentes cultures. Il a pris tout ce qu'il avait à apprendre comme savoir et il a tiré ses propres expériences, tout simplement, et ses propres conclusions. Je pense que c'est ça qui l'a énormément enrichi. Mais je pense que pour être dans le juste, il faut rester, je pense, quelque part, je dirais, neutre, dans le sens où il ne faut pas s'influencer. Il faut laisser les choses venir, tout simplement. Il faut laisser les réponses venir avec le temps. Ouais. Mais c'est aussi un net un motif, je pense, effectivement, pour aller euh, se rapprocher gagnant justement en, lumi en lumière, mais intérieurement. C'est bien. ouais alors j'ai une autre expérience aussi euh, qui est comparable. Hein. Euh, en fait, euh, j'ai commencé à peindre miniature persane euh, il y a peut-être, euh, je me souviens plus trop, euh, trois ans. voilà Et en fait, ce qui m'a intéressé, euh, donc j'ai d'abord revu un peu... Euh, L'expérience de Mani, puisqu'il est considéré comme l'inventeur de la miniature persane en, en Iran, comme je raconte dans la vidéo, quand on dit que c'est un bon peintre, on parle d'un Mani euh, en Perse et euh, en farsi Et euh, en fait, je me, me suis demandé comment il avait fait, donc j'ai essayé de retrouver un peu. Et en fait, ce qui était intéressant avec la peinture, c'est que, euh, en fait, moi je peins le tableau à l'intérieur de moi-même avant de le faire sur le papier, si je puis dire. C'est-à-dire que je décide bon, peut-être d'un objet, que ce que je vais pouvoir euh, transmettre comme, euh, comme message, une inspiration que j'ai eue justement dans, dans, ces, euh, dans ces contacts, dans ces demandes. Et, et puis après, euh, en fait, euh, dans ces moments de, de vide ou d'aspiration, euh, les images de ce que je vais mettre dans, dans ma miniature vont, euh, vont, apparaissent, quoi, en fait. Et en fait, la, mi la miniature, euh, elle se compose à l'intérieur de moi-même et après, je n'ai plus qu'à la reporter sur le papier. Bon, c'est un peu long parce que <rire> la miniature personne, c'est très précis, c'est très... Et puis, ça demande un peu de, de technique et je ne maîtrise pas encore tout à fait euh, très bien. Mais, euh, mais euh, en tout cas, c'est une super expérience. Des fois, je me dis, euh, peut-être, je ne devrais pas peindre le tableau puisqu'il est déjà à l'intérieur de moi et c'est l'essentiel en réalité. Mais en réalité, Mani aussi, euh, il faisait des tableaux. Bon, malheureusement, on n'a trouvé aucun. Bon, il reste quand même des beaux documents on voit dans la vidéo là des, des, des illustrations de livres mais qui ont été faits après lui mais ça donne quand même une idée et, euh, et en fait euh, c'est important c'est que la, la, la miniature arrive dans le monde arrive aux gens parce que en fait c'est si vraiment elle représente vraiment un message elle va, elle va impacter le cœur des gens et, euh, et c'est ça qui a été recherché en fait soit avec le mythe ou avec euh, la peinture l'effet recherché c'était vraiment toucher le cœur des gens pour qu'ils se connectent à, en fait, à, pour moi, se connecter à une miniature personne, se connecter à la beauté à la lumière, et qui se disent, bah, peut-être il y a autre chose qui existe que, que mon quotidien, et qui puisse commencer à rentrer dans, ce, dans cette expérience. Donc euh, la, la peinture aussi, dans, pour les Manichéens, c'était cette expérience-là que je viens de vous décrire, voilà. et qui m'a beaucoup intéressé. Quoi. Merci, Coucou, pour le cœur. Ça tombe bien que je, je prends la parole à un instant. Oui, Adège. Euh, justement, dans, dans, dans la vidéo qu'on a regardée, il y a une, heure, une présentation on voit, on voit une... Euh, une peinture que tu as faite qui s'appelle Un soufi entre dans son cœur. oui euh, j'avais déjà vu ça euh, ce, que, ce travail là que tu avais fait mais moi euh, euh, en, en le voyant dans la vidéo j'ai été particulièrement impactée j'ai enfin, trouvé que c'était vraiment magnifique donc je ne sais pas si le fait de visionner sur, sur mon ordinateur on, on donnait quelque chose au niveau des couleurs ou pas euh, J'en sais rien, mais euh, euh, au niveau de l'impact que j'ai ressenti aujourd'hui, euh, j'ai ça m'a vraiment euh, touché à l'intérieur, et j'ai été encore plus au contact de la beauté de ce que tu avais fait euh, dans, dans ces miniatures que tu as peintes. Et je me suis en, en écoutant euh, après dans les échanges et tout, je me posais la question si. Le fait de te mettre en, en situation de, de peindre, justement, tu disais que tu partais du tableau qui était déjà à l'intérieur de toi avant de, de l'exposer au monde, en fait, en le déposant sur, euh, sur une feuille, hein, en le rendant, euh, je dirais, euh, concret pour, euh, le, pour les yeux de tous. Mais je voulais savoir si l'idée qui m'est venue, c'était un peu si c'était... Euh, quelque chose proche d'une transe, je ne sais pas comment dire, mais est-ce que le fait de peindre te met dans un état très particulier Est-ce que tu, tu pourrais nous parler un petit peu plus de ça, si c'est possible euh, Je ne sais pas, euh, je ne peux pas dire, euh, sur la transe, je ne connais pas trop en fait. Euh, c'est pas, euh, par exemple déjà, c'est pas, euh, enfin bon, donc la, la gnose, euh, puisque ça, c'est plutôt un. Bon, le, le manichéisme, c'est plus un, un mouvement gnostique. Euh, je ne sais pas si c'est une transe ni rien, mais. Euh, en tout cas, pour comprendre ce que c'était gnosti le gnostisme, j'ai lu euh, des livres euh, bon, sur des. Parce que ça existait avant Mani. Euh, après, j'ai vu ce qu'il disait Mani. Puis après, je suis allé voir chez Soufi, justement. Il y a, il y a, bac, il y a des, beaucoup d'expériences. De, avec euh, une façon de se connecter à l'intérieur de soi-même, chez les soufis, c'est pour ça que j'ai fait cette, cette miniature. Hein. Et euh, oui, d'une certaine manière, sans doute, ça... Mais je ne sais pas exactement ce que c'est la trans, quoi. Peut-être j'en ai, peut ai l'expérience, mais, mais je ne peux pas en parler, quoi, si tu veux. Mais... On va de, de trans en, en musique, par exemple, où on va, euh, on va pousser le corps dans, un, dans, une, dans ses retranchements, entre guillemets, pour, pour que le corps laisse tranquille et que quelque chose puisse aller vers une inspiration, vers une captation d'autre chose. Est-ce que toi, quand tu te mets en situation de, de peindre une miniature personne, euh, peut-être que je suis trop curieuse, mais j'ai envie de savoir comment ça se passe à, à l'intérieur de toi au moment où tu es dans l'acte de déposer ta, ta peinture sur, euh, sur un support. Ah oui alors, je ne sais pas non plus si c'est une transe, mais je peux dire que j'ai plein d'expériences avec, euh, euh, avec le, le tracé, par exemple. En fait, toute la miniature persane, c'est basée sur des, des courbes. Et je pense que c'était très manichéen aussi, euh, dans le sens où il où n'y a rien qui est, qui est droit, tout est euh, avec des, des, des volutes, des courbes. Un peu comme si euh, le trait qui est tracé sur la feuille. Et on retrouve beaucoup aussi chez les soufis, euh, donc, euh, par exemple c'est comme... Euh, ça remonte l'énergie, quoi. Et même, je euh, la direction évolutive, le sens. Ce n'est pas quelque chose de droit, c'est quelque chose qui a des... <rire> je ne sais pas comment dire. Euh, c'est comme la calligraphie arabe, aussi. Euh, et, euh, et ça, ça m'intéresse beaucoup, d'apprendre à bien le faire. Et quand je le fais bien, par exemple, quand on dessine bien un nuage ou... Euh... Et bon, ouais, c'est vrai qu'il se passe quelque chose en nous-mêmes, parce qu'on connecte à quelque chose qui est... Euh... <rire> qui voir avec... Euh quelque chose de plus profond qui, euh, qui est commun, euh, qui, est, qui est plus fort que toi-même, je ne sais pas comment le dire. Quoi. Ça, c'est une expérience déjà avec les traits. D'ailleurs, je décrirai dans l'écrit que je suis en train de faire, mais c'est difficile euh, des fois par écrit d'exprimer de, ce type d'expérience. Et, euh, et puis, euh, j'ai aussi des expériences avec la, la couleur, la peinture. Enfin, à chaque étape de, de la miniature Persane, il y a plein d'expériences différentes en fait. Après, te dire si c'est une transe ou pas, je ne sais pas. Parce que pour moi, la transe, ça fait plutôt euh, penser, euh, j'ai oublié le terme, au, plutôt au chamanisme, par exemple. Tu vois Et euh, je ne sais pas si vraiment il y a une relation entre le chamanisme et le manichéisme. Il semble que, par exemple, au Tibet, il y a des chercheurs qui ont dit qu'il y a des relations entre le chamanisme tibétain et le manichéisme. Mais euh, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas. Et peut-être que j'ai des expériences, mais là, sur le moment, j'ai du mal à, à les décrire. Quand on se reverra, peut-être ça me reviendra un petit peu. Donc je suis désolé de ne pas pouvoir en faire profiter à, à tout le monde, là, tout de suite, mais voilà. <rire> Merci. Et Denis, euh, je voulais te remercier pour ce travail. C'est très inspirateur. Hein. J'aime beaucoup ta démarche de travail. J'avais une question quand j'ai vu ta, la vidéo sur la gnose. Oui. Et, et tu parles de choc. Et des fois, dans, dans le monde où on vit aujourd'hui, on a l'impression que pour sortir de l'état dans lequel on est, euh, il faut rencontrer un choc. Malheureusement, il euh, ne faut pas souhaiter que ce soit des chocs extérieurs. Donc, je suppose que la gnose, c'est un choc euh, au niveau d'une compréhension intérieure. Quoi. Tu peux euh, raconter un peu ça, euh, ce que c'est que la Ce C'est pas seulement un choc avec euh, le paysage, mais sûrement dedans, et comment, comment le produire. Mmh. <rire> oui, ouais, bien sûr, j'ai bien compris, mais là encore, c'est des expériences, donc c'est difficile toujours à traduire. Hein. Euh... Euh, je sais pas, moi j'ai des expériences par exemple, euh, euh, justement quand j'ai travaillé, je vais donner une expérience par exemple. J'étais euh, à Altigliano, un parc d'études et de réflexions comme le nôtre, mais que j'apprécie beaucoup parce qu'il est très facile d'y aller, déjà. Et, euh, et donc euh, j'étais allé pour, euh, pour finir d'écrire ma monographie justement. Et euh, parce que ça dans le retrait inspirateur. Puis après souvent je vais dans la salle. Bon la salle pour ceux qui connaissent pas c'est on va j'espère en avoir bientôt une aussi au parc. Euh, je suis sûr qu'on l'aura d'ailleurs. Et, et euh, c'est une salle c'est une sphère blanche à l'intérieur et toute ronde et qui permet vraiment de se montrer à, à l'intériorité quoi. Et, euh, et donc euh, j'avais presque fini euh, à part envoyer après pour correction et tout ça j'avais presque fini. Bon enfin, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire hein, et euh, et donc je suis sorti euh, de la salle. Enfin, j'ai d'abord rentré dans la salle pour remercier d'avoir fait tout ce parcours, me remercier et remercier euh, tous, tous les gens qui m'avaient aidé et toutes les choses que j'avais apprises. Et euh, au moment où, où je sors de la salle, euh, là encore, euh, la Lune était juste en face de moi. Et c'était la pleine Lune. À mon souvenir que la Lune éclairait tout, quoi. Et, euh, et donc, je sors là de, de la salle du parc à Tigliano et j'ai la lune qui arrive en face de moi. Et à ce moment-là, j'ai vraiment l'impression que, que mon corps n'est plus... Euh, et a complètement changé, c'est totalement transformé. J'ai l'impression que mon corps est, est transparent. C'est-à-dire que j'ai l'impression que j'ai d'avoir mis tellement de lumière à l'intérieur de mon corps qu'en fait, euh, j'étais devenu comme, euh, comme le verre en fait. Le verre qui, euh, après avoir euh, <rire> reçu beaucoup de chaleur et de lumière, euh, devient un, un bel objet transparent quoi. Et après, euh, c'était une sensation, ça peut paraître bizarre, mais pour moi c'est ça en fait la gnose. Il euh, y a tout un travail qu'on fait à l'intérieur de soi-même, euh, des questions qu'on se pose, j'explique par exemple ces questions sur comment, comment les choses ont pu exister, par exemple, comment le, le mal a pu naître, euh, comment la lumière a pu naître de rien. Euh, toutes ces questions, toutes euh, ces questions qui, auquel, à laquelle, auxquelles on ne peut pas répondre à part rentrer dans un certain euh, état, et eh bien toutes ces questions et, et toutes ces démarches euh, avec la lumière, Produ peuvent produire au bout d'un moment si on vraiment on, on est dans ce, dans cette espèce de, de passion de je sais pas comment dire on, en fait on y pense beaucoup au bout d'un moment il se produit quelque chose avec nous mêmes quoi on est transformé quoi c'est ce que les chrétiens appelaient la trans, la transsubstantation c'est à dire qu'on arrivait à transformer le <rire> euh, je sais plus quoi le pain en voilà ou c'était peut-être l'inverse enfin c'était une transformation totale mais en fait, quand ils disent ça, ce n'est pas, pas le pain, c'est nous, quoi. Et les alchimistes faisaient la même chose. Les alchimistes, le but, ce n'était pas forcément de, de faire de l'or à l'extérieur, c'était de faire de, de transformer leur propre, leur propre être, eux-mêmes, quoi. Et c'est ça, l'expérience de la gnose. Mais je ne sais pas comment en parler autrement. Pour moi, ça produit vraiment une illumination intérieure, une transformation de, de soi-même. Mais c'est quelques expériences. Par exemple, quand je me dis que je voudrais bien la refaire, il ben, faut pas que je me dise ça. Quoi. Il faut que je continue à faire ce travail. Et, et, et par moment, quand il arrive quelque chose, quoi, je ne sais pas comment dire, c'est l'associer à un de ces, un de ces mystères. De, qui, et voilà, ça, ça se produit quoi en fait. Je ne sais pas comment, comment le dire, mais il faut, faut, faut faire un travail quand même. Est-ce que ça va, Philippe, comme réponse ça peut aller. <rire> mais je crois que tout le monde a eu ce type d'expérience. Hein. Ouais, euh, merci, non, génial. Et, et, et je suis désolé, hein, j'ai un, un compromis, je dois m'absenter. mais je voulais absolument venir euh, dire un petit coucou et, et te remercier pour ton travail. Je te remercie Philippe, et je ouais. te remercie aussi pour le tien. Ouais. <rire> je j'en profite pour t'abîmer, tout le monde, mais je veux aller, je suis désolé. Il n'y a pas de problème. Ouais. Merci Philippe. Salut, Salut à tous. Bon, qui a encore une question <rire> hey, Denise Oui. Elisabeth. Oui, oui, je te vois. Je suis allée au Louvre, euh, dans la partie Mésopotamienne, il y a des stèles euh, importantes de l'époque sumérienne, oui. l'époque babylonienne. Et on retrouve justement le thème de la lune et du soleil lors de l'achronisation de, de princesses qui vont devenir reines ou de présentation de filles de rois ou de choses comme ça. Mm -hmm. euh, comment tu, tu faisais le lien avec ces, ces premières euh, de cette époque-là, babylonienne et sumérienne où on, on, on présentait et ont montré déjà, et ont gravé dans la pierre, euh, la lune, le soleil, et il y a même souvent euh, un troisième élément également que je, qui ressemble à une euh, à, à une roue je dirais, mais je ne sais pas, je ne me souviens plus exactement, mais mm. qu'est-ce que ça t'a fait toi quand tu les as vues, et comment tu fais le lien Bon, c'était une, une époque bien intérieure à Mani, puisque Mani a vécu au est né en, au début du 3 e siècle, mais bon en même temps il était dans ce, cette région du monde. Je pense que ça reste à l'intérieur des gens ça. Euh, C'est tout le problème que j'ai eu en étudiant et des fois j'ai des doutes sur ce que j'ai dit, mais il y a des gens par exemple qui prétendent que Mani n'aurait pas du tout euh, été influencé par le zoroastrisme. Et moi, je pense qu'au contraire, il a été très influencé, mais par l'expérience le, de Zoroastre et pas par le Zoroastrisme, puisque le Zoroastrisme était quelque chose qui, euh, qui, euh, qui n'avait plus rien à voir avec l'expérience de Zoroastre à l'époque. Hein. Et donc, euh, euh, donc pour euh, ce qui concerne euh, bon, les, ces, ces premières euh, expériences, -là, euh, enfin, ce n'est pas les premières expériences, mais ces expériences en Mésopotamie. Euh, C'est le même euh, lieu géographique, donc je pense que sans doute ça l'a influencé. Et en plus, ça, je pense qu'il euh, ne faut pas chercher des... des expériences, en fait, là encore. Euh, des fois, euh, les gens n'ont pas besoin d'être dans un même point de la planète pour avoir les mêmes expériences. Donc après, quand ils vont les représenter, par exemple dans la peinture, dans la sculpture, etc., ça va se représenter euh, de la même manière. Après euh, je pense que Mani était aussi un, un alchimiste d'une certaine manière et l'alchimie, euh, elle est née là-bas aussi à cette période dont tu parles là. Donc euh, enfin cette période je m'y connais pas très bien, mais c'est bien plus ancien donc euh, c'est aussi au moment où, où l'être humain commence à se réunir dans les villes, commence à, à, à produire l'élevage, la, l'agriculture, etc. Euh, D'après ce que j'ai compris, hein, je ne suis pas très sûr de ce que je dis, mais c'est un vague souvenir que j'ai et, euh, et donc, euh, c'est normal que ça reste, en fait, comme, comme expérience, en fait. On trouve les mêmes, euh, les mêmes symboles, quoi, en fait. Est-ce que ça te convient comme réponse Oui, je pense que c'est plus le symbole, c'est effectivement vraiment l'expérience profonde. Euh... Je crois, que, je crois que dans cette expérience, il y a aussi beaucoup de la religion d'époque où on a... Moi, je n'ai pas, pas trouvé grand-chose hein, dessus, mais euh, ils expliquent ça, en fait, hein, par rapport au, au, euh, à la symbolique de beaucoup plus grand qu'eux, d'inaccessible à eux, qui leur donne euh, les temps et les rythmes, hein, euh, jour, nuit, saison... Hein, et que euh, dans cette observation-là, s'ouvre cette expérience du beaucoup plus grand et... et beaucoup plus lumineux. Oui, oui, oui. C'est possible, en plus, comme Mani, en plus, lui, il était, très, euh... il était très végétarien, il était très... Euh... <rire> c'était un écologiste, déjà, à l'époque. Ben, il y a des gens qui disent que c'était le premier socialiste, mais c'était pro... un des premiers socialistes, c'était peut-être un des premiers écologistes. Euh, et bon ben bref mais peut-être il y en a eu même avant puisque justement euh, l'être humain a toujours été confronté à, à, à résoudre ses problèmes euh, de, de survie en fait et, et donc euh, euh, et de, de progrès et donc euh, c'est normal en effet que ce thème du jour et de la nuit euh, la lune et le soleil se retrouvent euh, dans toutes ces expériences quoi. Et que euh ce sont des éléments qui transcendent les saisons, les... les, les, les, les, les, les le, le temps, qui transcendent le temps, euh, de génération en génération. Et ouais. je crois qu'il y a... C'est quelque chose, chose de permanent qui continuera toujours. Et qui, qui le mettent aussi de manière très forte, quand il y a quelque chose entre deux, généra deux générations. Enfin, moi, j'ai ressenti ça, en fait, en tout cas. Mmh. C'est bien. Merci. Merci. Peut-être un petit rappel, parce que s'il si n'y a pas d'autres questions oh, qui surgissent comme ça. Um, L'idée de cette vidéo, c'est vraiment um, une diffusion vers, vers le monde. Donc, si vous pouvez la partager avec les, plein de, de personnes qui connaissent ni d'Adam ni d'Eve <rire> tous, tous ces thèmes, uh, peut-être que ça peut être très intéressant, surtout pour ceux que disait Denis, dans le moment uh, actuel, une nécessité d'espoir de, de, pour beaucoup de gens. Donc, après cette présentation, ça serait super, super, une très bonne comment dire, idée de partager ça le plus largement possible. Et Denis restera toujours disponible s'il faut faire d'autres discussions avec d'autres... Oui, bien sûr. Je peux refaire d'autres fois avec d'autres gens, il n'y a pas de souci, et même évoluer avec eux. Parce qu'en fait, je pense qu'on peut faire plein de liens avec plein d'autres choses. Et c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Hein on a besoin vraiment euh, de, de mettre des liens entre les choses et comme le disait tout à l'heure, je ne sais plus quelle personne euh, euh, on, on s'oppose trop aujourd'hui, on est chacun dans nos, dans, nos, dans nos clans si je puis dire c'était ça qui était magnifique avec Mani il y a d'autres gens aujourd'hui qui essaient de le faire est, euh, bon, on est tous sur une petite planète qui est vraiment asphyxiée et, euh, et donc là, il faut trouver une réponse d'ensemble. Donc arrêter les séparations et reconnaître toute notre diversité et partir ensemble sur quelque chose qui est bon pour tout le monde. Et la seule chose qui est bonne, c'est l'évolution, euh, de replacer euh, l'être humain et l'environnement à la base de tout. Euh, ça, c'est vraiment euh, la base. Quoi. Je crois le y avait quelque chose à dire. Hein. Ah, seulement bravo, d'accord. <rire> <rire> Et Une dernière petite question pour moi en tout cas, euh, quelle est la peinture personne actuelle que tu es en train de faire, la, la, la petite miniature, que, enfin, petite, la miniature que tu es en train de faire euh, La miniature que je suis en train de faire, euh, je suis en train d'en faire une depuis un moment parce que là je n'ai pas trop réussi euh, <rire> à travailler ces derniers temps, mais je suis en train de travailler sur la représentation euh, du guide du chemin intérieur. Euh, c'est un extrait du livre de, de Silo, euh, du message de Silo. Voilà. J'aurais une petite question d'ailleurs, parce que oui. je revendique sur quelque chose d'intéressant que vous avez dit, parce qu'effectivement Manique, apparemment écologiste, humaniste, euh, socialiste, et c'est vrai qu'on vit dans une société où on met beaucoup en avant la démocratie, justement, pour donner la parole au peuple. Alors, je ne sais pas si ça faisait partie un petit peu de cette conception qui avait peut-être manié des choses, comme quoi, effectivement, il fallait fonctionner en communauté, non pas de manière hiérarchique, ce qui, je pense, a été un échec total, parce que jusqu'à présent, bah, les dictatures, ça n'a jamais marché, ça a totalement enlevé les libertés personnelles, et je pense aussi, ça a complètement détruit cette notion de spiritualité, parce que, comme vous disiez, effectivement, il y a des pays, on n'a même pas le choix de sa religion, on est complètement soumis à une religion, et je pense que c'est très destructeur alors que la spiritualité part d'une totale liberté d'une indépendance et d'une découverte de soi aussi bien qu'une découverte de savoir et je, je pense en tout cas de ce que j'ai vu comprendre de Mani qui avait vraiment ce côté euh, un peu démocrate aussi chez lui et c'est vrai qu'il avait un humanisme qui s'étendait jusqu'aux animaux comme vous disiez puisqu'il était végétarien et j'ai trouvé ça très intéressant parce que le fait de, de concevoir le végétarisme dans le sens où euh, on ne mange pas de viande parce qu'il n'y a plus de lumière, puisque ce sont des êtres qui sont, qu sont obligés en obligés de les tuer pour pouvoir les consommer. Du coup, je, je trouve que ça a beaucoup plus de sens, parce que c'est vrai que les gens qui expliquent le, le végétarisme, j'ai l'impression qu'ils ont du mal. Du coup, bon, ça, ça bloque beaucoup les gens, ils en ont une, une vision un peu négative, un petit peu comme si c'était de l'extrémisme, mais je trouve en tout cas que dans ce qui, de la façon que le le concevoir Mani a vraiment du sens. Et c'est vrai que c'est ce qui manque des fois, c'est que, surtout dans les religions, on, on instruit les gens, mais on ne leur donne pas un sens qui est juste donc qui paraît cohérent. Et je pense qu'il faut garder un certain raisonnement personnel et chercher une explication, en fait, une explication qui puisse être concrète. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas, comme certaines religions ont fait, euh, rejeter la biologie ou la science ou l'évolution même de la physique ou autre, parce que c'est tout aussi enrichissant. Et ça a pu aussi démontrer des choses qui, qui étaient supposées à la base et qui sont concrétisées. Et par rapport à ce que vous avez dit, par rapport au chemin de la soie, de ce que j'ai toujours su, effectivement, la philosophie a beaucoup évolué, surtout aussi un petit peu avec les bateaux, tout ça, l'évolution aussi des transports et tout, et beaucoup de rencontres. Et je ne sais pas du coup si quelque part Mani n'a pas été un pionnier là-dedans, n'a pas permis aussi ces rencontres de pousser un petit peu les choses, les gens à se rencontrer, à essayer d'évoluer mais il y avait déjà, je pense, cet esprit manichéen dans, les, dans ces confrontations philosophiques. On voyait des, des rencontres entre les Grecs les Arabes qui ont partagé leur savoir. Du coup, on a peut-être là déjà un esprit manichéen qui était déjà présent et qui malheureusement je pense aujourd'hui, c'est quand même perdu, ce qui est quand même assez dommage. Et c'est mmh. vrai qu'il y, y a une part vraiment, je trouve que y a, y a, dans sa démarche, il y a quelque chose effectivement de, de très juste, quoi et qui collerait plus d'ailleurs étonnamment avec notre monde actuel. Essayer de concilier le modernisme avec le côté spirituel, de renouer avec cette spiritualité sans, sans renier le modernisme finalement, puisque que les deux vont de pair. Je pense qu'il faut accepter l'évolution aussi du monde et, et d'autres savoirs qui s'offrent à nous. Par contre, par rapport aux oraclismes, effectivement, ça m'a beaucoup interpellé, cette notion de ténèbres et de lumière qui est à l'intérieur de l'homme. Parce que dans le zoroastrisme, ils expliquaient qu'il y avait un dieu au-dessus à Mazdan, mais ils évoquaient un dieu de lumière, et un dieu de ténèbres qui était extérieur à l'homme, tandis que pour Mani, cette part de lumière et de, de ténèbres est à l'intérieur. Du coup, une dimension un peu plus spirituelle effectivement dans la vision de Mani. Mmh. Bon, euh, moi, je me suis aussi intéressé à l'expérience de Zoroastre. Enfin, j'ai essayé de comprendre plutôt Zoroastre que Zoroastrisme. Et, euh, et je pense que les pensait aussi comme Mani, euh, en fait pour moi c'est comme une chaîne, hein, d'ailleurs Mani l'a dit, c'est une chaîne de, de, de gens, de prophètes, de sages, ou de, comment on pourrait dire, chacun euh, des guides spirituels, euh, qui continue euh, jusqu'à aujourd'hui, et qui dans les moments de, de crise euh, redonnent un peu le sens, quand l'être humain est un peu perdu, a été euh, trop loin dans la contradiction, euh, et il y a besoin de, de gens qui, euh, qui nous réveillent. Et ces gens, c'est bon, ces guides spirituels, mais c'est nous tous aussi. Et, euh, et donc, euh, du coup, euh, euh, c'est ça qui m'avait plu dans Mani, parce qu'en en fait, euh, lui par exemple, Mani, euh, par exemple, c'est intéressant parce que les élus, par exemple, c'était les gens qui, qui marchaient tout le temps, qui, qui voyageaient d'un endroit à l'autre, qui étaient un peu les prêtres, je ne sais pas comment dire, les, les, les moines plutôt du manichéisme et c'était des femmes et des hommes c'était et puis en plus l'organisation était totalement horizontale donc euh, c'est vrai que c'est euh... mais peut-être sans doute si Manil l'a fait c'est que ça existait aussi ailleurs avant je dis pas que c'était l'un des premiers non plus mais euh, tout à l'heure quand j'ai dit que c'était le premier socialiste c'est parce qu'il y a eu mazdaq juste après lui enfin quand je dis juste après lui peut-être cent ans ou 200 ans après je me rappelle plus trop la date j'ai mis sur euh, ma monographie et mazdaq il a fait vraiment une, une révolution sociale euh, à son époque où oui, oui, tout a euh, été plus euh, décidé en collectivité. Et euh, c'était en Iran, enfin en Perse à l'époque. Et, euh, et donc ça n'a pas duré longtemps, malheureusement, mais c'est toutes ces expériences, c'est des petites pierres qui aident l'être humain à, à évoluer. C'est pour ça qu'il faut les retrouver, parce que toutes ces expériences sont importantes à, à, re, à recréer et à, à, à faire aussi de, avec les, les choses d'aujourd'hui. Notre monde d'aujourd'hui, quoi. On parle beaucoup du spirituel, mais ça, pour moi, c'est quelque chose de très social aussi, en fait. Oui, oui, c'est une. Je pense que c'est une harmonie entre les deux, justement. Mmh. Et c'est vrai, comme je disais, que ce qui est triste aujourd'hui, c'est que les gens oublient, s'oublient eux-mêmes. C'est vrai oui, que oui. ça, c'est très vrai, les gens ils s'oublient. Ils oublient de se connecter à eux-mêmes. Parce qu'on vit dans une société très matérialiste, axée sur la productivité, la consommation. On a l'impression qu'on est un corps mais plus un esprit, en fait. On a, on a cette impression qu'on déshumanise les gens et qu'on ne les voit plus comme, comme un, un être qui peut finalement juste produire on oublie complètement l'aspect mental de l'homme, cette capacité qu'il a, ben, quelque part aussi, de survivre, chose qui est très vraie, mais aussi d'apprendre à se connaître et d'évoluer. Et de se transformer, oui. Mm. Mm. Est-ce que d'autres personnes auraient des questions Parce que ça fait... Oh là, on est, de, on est là depuis... Euh, je sais, Bon, même pas compte de l'heure, hein, je dois vous, euh, vous dire. 20h42, on a commencé... Ah, il y a une heure. Ça fait une heure déjà qu'on échange. C'est bien, je vous remercie. En tout cas, c'était vraiment super. Est-ce qu'il y aurait encore une dernière question Et après, on reste en contact de toute manière. Hein non Ou un commentaire, ou quelque chose à dire pour terminer, pour conclure Oui, euh, moi je voudrais te remercier, Denis, et remercier toute l'équipe, parce que c'était vraiment très joli, très beau, très... moi je connaissais pas, et vraiment, pff, merci beaucoup. Et cette façon de présenter avec une vidéo, c'est très vivant, c'est agréable, c'est chouette. Merci, Salika. Et... Non, merci à toi, Donée. Merci pour ce cadeau. Bon, bah, à ce moment-là, euh, je propose qu'on arrête là. Qu'est-ce que vous en pensez On reste de toute manière en contact. On remercie euh, tous les participants. On vous redit que ça nous ferait très plaisir puisque c'était tout le monde était d'accord que c'était une belle expérience de continuer à diffuser demain avec euh, avec Jérôme on va on va monter un peu la vidéo de cette de cette présentation là pour que ça soit aussi euh, diffusable n'oubliez pas de dire à Louisa si vous voulez pas que votre image apparaisse on coupera au moment du montage mais on restera quand même avec vos questions <rire> et voilà donc euh, c'est tout ce que j'avais à dire voilà je vous remercie tous en tout cas je voulais juste rajouter une chose, oui. euh, quelque chose qui m'est venu en écoutant. Euh, tu, parlais de, tu as beaucoup parlé de cette lumière et tu as parlé aussi des sages qui étaient là, qui nous permettaient, de, dans des moments où, on était, où les êtres humains étaient perdus, les sages euh, étaient là et venaient nous, euh, nous redonner du sens et nous ramener dans le sens de notre vie. J'avais envie de dire, pour faire une connexion avec la lumière dont tu parlais dans ta vidéo et au début des échanges, que en fait les sages sont comme des phares qui vont inonder de leur lumière l'humanité entière. Ouais, c'est vrai. Mais je pense qu'on doit aussi chercher à être nous-mêmes des phares. <rire> hein? <rire> On en est déjà. Merci à tous. Eh ben, je vous souhaite une bonne soirée. Hein bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir, merci. Merci à tout le monde. Merci, Denis. Merci, merci, merci à tous. Denis. Merci à chacun et à tous. Merci beaucoup, Denis. C'était fantastique. OK, c'est ah, super. Je te remercie.